Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne d'Academia Christiana. Nous sommes aujourd'hui le lendemain du second tour des élections présidentielles et nous allons vous présenter une vidéo d'analyse, de bilan et puis surtout que faire finalement par rapport à ces résultats. J'ai pour commenter ces élections avec moi Claire-Emmanuel. Bonjour Claire-Emmanuel, merci euh, d'accepter euh, notre invitation. Euh, je voudrais juste avant de commencer cette vidéo, dire un petit mot à ceux qui nous regardent qui s'adressent tout particulièrement à eux. À eux. D'abord, un immense merci pour votre soutien et pour vos dons qui nous permettent de réaliser ces vidéos. Vos dons permettent d'une part de financer du matériel, d'autre part d'aider euh, à financer sur des missions ponctuelles des personnes qui travaillent pour développer nos activités, nos formations. Mais surtout, nous avons un immense projet, et pour ça, je laisse Claire Emmanuel vous en parler. Nous sommes à la recherche d'un lieu pour Academia Christiana afin d'y organiser nos universités d'été annuelles, mais également des week-ends de formation, des week-ends de cohésion et euh, surtout pour y développer des projets de plus grande ampleur. Donc voilà, vous savez euh, qu'on compte sur vous euh, pour ce, ce domaine. Euh, L'objectif c'est vraiment d'en faire un centre culturel, un centre de formation qui rayonne et qui soit au service euh, de la jeunesse, mais pas que, puisque justement on sait qu'il y a aussi un public plus âgé euh, qui, qui est désireux de se former, qui est désireux de transmettre aussi aux plus jeunes. Donc voilà, ce lieu, eh bien, il ne dépend euh, qu'à vous, euh, grâce en faisant un don sur le site d'Académie Christiana, ou nous envoyant un chèque ou un virement, euh, eh bien, d'aider à le financer. Alors pour euh, commencer cette émission euh, sur les élections présidentielles, je voudrais qu'on fasse d'abord un constat, un bilan, euh, on a des scores qui euh, semblent... Alors, moi, j'ai regardé un petit peu la, la, la soirée euh, euh, de commentaires des élections présidentielles. Beaucoup de commentateurs, on pourrait dire plutôt macronistes, parlaient d'une éclatante victoire et d'un échec euh, euh, terrible pour Marine Le Pen. Bon, 58-42... Euh, certes, c'est plusieurs euh, milliers, millions de, de, de voix d'écart, mais quand même, hein, Emmanuel Macron euh, a, a perdu beaucoup d'électeurs euh, en 5 ans, Marine Le Pen en a gagné énormément. On a, je trouve, un pays coupé en deux. Euh, Claire Emmanuel, qu'est-ce que ça t'inspire, un petit peu cette division de la France euh, entre deux camps, en quelque sorte, qui semble euh, presque un peu irréductible, quoi, cette opposition, pas, euh, on n'a pas deux partis euh, très proches, même si peut-être... Euh, quand on regardait le débat, on pouvait avoir l'impression que les, les deux programmes des deux candidats n'étaient pas si euh, monstrueusement euh, euh, différents. Il y a quand même deux visions du monde qui semblent s'affronter. Euh, et en tout cas, au niveau des électeurs, je pense que euh, ça, ça se sent... Euh, on, a, on a vraiment l'impression d'avoir de deux France. Comment tu l'expliquerais Oui, alors effectivement, ces résultats euh, appellent un petit peu de nuance. On peut voir en étudiant la sociologie de l'électorat qu'il y a d'abord une fracture entre ce qu'il est convenu d'appeler maintenant la France périphérique et les métropoles. Il y a aussi une fracture générationnelle. On voit que beaucoup de jeunes, maintenant, euh, se, se reportent sur le Rassemblement national. On disait autrefois, la jeunesse emmerde le Front national. Euh, C'est une réalité qui, qui n'est plus, euh, plus valide aujourd'hui. Euh, la République en marche fait de gros scores, notamment chez les retraités, et en fait des personnes qui ne subiront pas euh, la, les réformes et euh, la politique d'Emmanuel Macron. Euh, qui va se faire surtout au détriment des familles et, et notamment des jeunes. On, on voit aussi dans la France rurale qu'il y a une, une vraie fracture, que, que le Rassemblement national a fait de gros scores, plus gros que lors des élections présidentielles de 2017. Et ce sont les métropoles qui, qui, qui, qui engrange le plus de votes de, votes de Macron. Et ce sont, ce sont les populations pour qui, finalement, la Macronie ne, ne fera pas grand mal. C'est plus la France des oubliés qui s'est reportée sur Marine Le Pen et, et qui, comment dirait, qui pâtira le plus de, de l'action politique d'Emmanuel Macron et, et de tous ses ralliements. Alors, je pense aussi que ce qu'on peut euh, préciser, peut-être pour nos, les plus jeunes euh, de, nos, de nos auditeurs, euh, c'est en fait que tout ça s'inscrit sur une, une analyse sociologique de la France d'aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs auteurs qu'on peut vous recommander. Euh, tu as évoqué donc, le terme de France périphérique. Il a été euh, donc, euh, créé par euh, un géographe qui s'appelle Christophe Guiduit. Et en gros, qu'est-ce que veut dire Christophe Guilluy dans son, dans son analyse C'est qu'il y a finalement des territoires, donc comme tu as dit, en gros les métropoles, qui sont connectées à la mondialisation, et d'autre part, les zones rurales, qui elles subissent finalement tous les inconvénients de la mondialisation. Parce qu'elles n'ont pas les moyens de la mobilité, qu'on les classe euh, les CSP+, enfin les, les, les, ceux qui vivent justement, euh, qui bénéficient de cette mondialisation, ils n'ont plus l'emploi. Euh, ce sont des zones qui ont été... Euh, massivement désindustrialisés hein, et c'est cela qui fournit, on pourrait dire principalement, l'électorat euh, du Rassemblement National. C'est aussi des zones qui sont euh, oubliées en termes de services publics. Complément. Euh, alors, il y, y, y, y a ce qu'on appelle la fracture numérique, euh, mais il euh, y a effectivement bah, des écoles qui sont euh, la dernière roue du carrosse. Il euh, y a euh, aussi des déplacements en voiture, euh, parce que cette question-là, c'était toute la question des gilets jaunes, mais c'est qu'en fait, quand on habite dans, dans la France rurale, euh, la voiture n'est pas en fait un, un luxe ou euh, une option. En fait, si on veut euh, aller au travail, si on veut euh, aller chercher ses enfants à l'école, on, on ne peut pas vivre sans voiture. Donc ça, c'est quand même un point important. Il euh, y a une autre analyse, beaucoup plus euh, récente, qui est celle de Jérôme Fourquet, euh, l'archipel français. Alors, Elle peut paraître parfois en contradiction avec, euh, avec Christophe Guillou qui distingue en gros deux France, la France périphérique d'un côté euh, et la France connectée à la mondialisation de l'autre. Jérôme Fourquet, lui, en gros, dépeint une France archipélisé avec l'histoire des prénoms, où il, donc, il montre euh, l'importance des prénoms, euh, en gros, de consonance arabo-musulmane, euh, l'importance également euh, des prénoms euh, tirés donc, de, de séries euh, américaines, euh, le nombre de la jeunesse, euh, le, le, ça c'est dans son dernier ouvrage, « La France sous nos yeux », où il parle de, de nouveaux phénomènes culturels, c'est-à-dire à la fois euh, Disney, enfin en fait une nouvelle culture de masse euh, qui euh, est profonde, euh, participe à la fois d'un grand déracinement, d'une grande américanisation euh, du pays, euh, mais qui permet voilà, vraiment de, de comprendre quel, dans, dans, dans quel pays se jouent ces élections. Euh, et puis il euh, y a un autre euh, ouvrage aussi, euh, un autre sociologue, euh, que, vers lequel je voudrais euh, recommander que je voudrais recommander à nos, nos jeunes spectateurs, qui est Emmanuel Todd, qui analyse notamment euh, le vote catholique. Euh, il parle donc de ces catholiques zombies. En fait, en gros, on avait une France euh, encore euh, assez euh, christianisée dans les années 60, et euh, avec la déchristianisation des années 70, qui suit un petit peu euh, le, le, la période du Conseil Vatican II, on a en fait des gens qui ne sont plus des chrétiens pratiquants, des catholiques pratiquants, mais qui ont gardé des réflexes, on pourrait dire... Euh, euh, un peu de classe, entre guillemets, ou des réflexes un peu de moralisation, hein, et qui fournissent des grands bataillons de l'électorat d'Emmanuel Macron. Hein. Le vote catholique, d'ailleurs, c'est assez... Euh, alors, je n'ai pas, pas encore euh, eu de sondage sur le vote des catholiques du deuxième tour, mais au premier tour, on voyait qu'il y avait vraiment un gros bloc, et que c'était un peu, euh, pas 50-50, mais c'était quand même deux gros pôles très importants. Un pôle macroniste chez les catholiques, qui, à mon avis, représente plutôt euh, la génération de nos parents, et puis un autre pôle euh, qui a voté pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour de manière très importante chez les catholiques, euh, et pour Nicolas Dupont-Aignan, et qui représente à peu près, en termes d'effectifs, le même effectif que celui euh, d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, on, on voit que chez les jeunes catholiques, il y a euh, un profond désir de racine, de racinement, d'identité, euh, un souci finalement euh, de, de, de, de, de l'attachement à une forme de tradition, euh, d'identité, et puis euh, une population, euh, on va dire, plus, euh, plus âgée, euh, qui elle n'a pas du tout les mêmes priorités euh, de vie, ce que tu évoquais euh, également sur la question générationnelle dans le vote. Euh, du coup, ce que ça montre aussi, je pense, euh, et, et tu me diras ce que tu en penses, euh, peut être aussi un phénomène, avec tout ce qui s'est passé sous le quinquennat Macron, les gilets jaunes, euh, avec également euh, la question sanitaire euh, qui a, a quand même euh, fait souffrir beaucoup de gens, quoi qu'on ait pensé en quelque sorte de, de, de la justesse d'une politique sanitaire, etc. Enfin voilà, et, est-ce vraiment d'ailleurs sanitaire Ça c'est aussi une, une autre question. Mais euh, tout ça, ça a beaucoup fracturé les Français et on a l'impression quand même qu'il y a les Français qui sont en sécession, en quelque sorte, par rapport aux mots d'ordre euh, du système dominant. Je ne sais pas ce que ça, ça évoque, euh, enfin, si, si, si ça te paraît pertinent ou pas. Oui, si, bien sûr. Euh, concernant euh, on va dire, la sécession de la jeunesse, on a observé euh, avec euh, Reconquête, par exemple, un phénomène assez analogue à celui de la Manif pour tous, qui est celui de la mobilisation de la jeunesse. Une jeunesse qui ne se retrouve pas dans les propositions euh, d'Emmanuel Macron ou des anciens partis euh, institutionnels, et qui s'est fortement euh, mobilisée euh, dans, euh, dans la campagne d'Éric Zemmour. Et ça, c'est aussi euh, un espoir pour nous, parce qu'on voit que les jeunes sont encore intéressés par la politique, s'intéressent aux idées politiques, sont en recherche de cohérence. Euh, et la plupart, en fait, ont aussi... Euh, la plupart à tourné le dos au Rassemblement national parce qu'ils recherchent une réelle philosophie politique derrière des propositions ils, sont, euh, ils ont vraiment euh, soif de, de, de, de cohérence, euh, et ils veulent mettre le, leurs leur, leur vie au service de leurs idées. Euh. Alors on y reviendra justement, je rebondis là-dessus, mais euh, tu évoquais justement, euh, pour... les jeunes ont peut-être finalement, pour beaucoup, choisi Eric Zemmour, peut-être plus que Marine Le Pen, même s'il y a quand même beaucoup de jeunes chez Marine Le Pen, euh, mais... Effectivement. C'est vrai que ça, c'est un, un point, euh, je crois... Je, mais je, je... disais en termes d'investissement militant. Ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est vrai. Même s'il y a eu quand même, enfin, euh, chez Marine Le Pen, quand même des, des... en tout cas peut-être pas forcément dans les mêmes régions de France, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait des gros contingents de jeunes mobilisés auprès de Marine Le Pen aussi. Euh, et ça correspond peut-être plus, effectivement, euh, au sud de la Loire mmh. euh, qu'au nord de la Loire. Euh, pour ça, oui, il faudrait peut-être plus d'informations pour y revenir plus en détail, mais en tout cas, euh, je lisais un article de François Bousquet euh, hier qui parlait un peu de des des ces deux candidats, hein, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen est effectivement peut-être plus la candidate des Français, au sens où elle a compris quels étaient aujourd'hui euh, les problèmes euh, des classes, on va dire, euh, moyennes déclassées. Euh, la question du pouvoir d'achat, euh, une certaine forme d'insécurité identitaire. Et euh, elle est capable de les rejoindre dans leurs préoccupations, finalement, dans les préoccupations, préoccupations on pourrait dire, du peuple. Éric Zemmour a effectivement une vision peut-être un peu plus intellectuelle de la France. Et c'est ce qui explique peut-être aussi son score plus faible. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très pertinente d'un point de vue intellectuel. Oui, parce euh, qu'elle touche le concret euh, de la vie quotidienne des gens. Alors Marine que... Le Pen. Oui, ouais, complètement, voilà. Et, et Zemmour parle effectivement plus de philosophie politique, d'idées politiques, euh, de destin français. Et, euh, et effectivement, euh, traduire ça dans un enjeu démocratique, c'est-à-dire en fait, finalement, où bah, en fait, euh, le peuple va voter, euh, c'est beaucoup plus difficile, finalement, euh, de gagner euh, avec des idées. Et ça, c'est aussi quand même un, une des problématiques. Mais les deux, je pense, sont complémentaires. Euh... Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse un, un petit tour euh, bah, des, autres, des autres forces politiques euh, en place. Euh, donc... Déjà, euh, avant même d'entamer ce, ce, ce, ce panorama, j'avais une autre idée que je voulais absolument qu'on qu évoque, c'était celle euh, des médias. Euh, on a connu, euh, en tout cas dans, dans, dans la génération des, des trentenaires, euh, le, le, la grande diabolisation euh, face à Marine Le Pen. Euh, on se souvient quand Jean-Marie Le Pen avait été au second tour face à Jacques Chirac, des manifestations étudiantes, euh, Jacques Chirac avait refusé le débat euh, du, du, du, de l'entre-deux-tours. Euh, Qu'est-ce que, Carmel, tu penses euh, de l'évolution des médias par rapport euh, à la question des élections, et en particulier des élections présidentielles Alors, Je distinguerais euh, dans ces, cette élection présidentielle deux temps. Euh, le temps avant le premier tour où, euh, en fait, Éric Zemmour a revêtu le, le, le, le costume de l'épouvantail et euh, du, du diable en politique. Et euh, on, on se rend compte que les médias ont été beaucoup plus cléments avec Marine Le Pen. Et à partir du moment où elle a rejoint le second tour, euh, l'effet s'est renversé et, et c'est elle qui, euh, qui a subi euh, la diabolisation des médias. Alors à la fois on remarque euh, une perte de confiance de la population euh, dans, dans les, les médias dominants, mais il, euh, euh, on ne peut pas nier qu'ils ont toujours une influence euh, très importante. Et on le voit aussi qu'on a été martelé jour après jour de sondages qui ont euh, euh, beaucoup varié euh, pendant l'élection. On, sait, on voit qu'après euh, l'investiture de Valérie Pécresse, euh, chez les Républicains, elle a été donnée quasiment gagnante de l'élection présidentielle. Elle a fini à 4%. Euh, là, je vais rejoindre un petit peu la, la question que tu voulais évoquer après. Mais euh, au début, la gauche était euh, morcelée avec euh, beaucoup de candidats. Aucun n'atteignait euh, les 10%. Ils ont fini par comprendre que c'était une stratégie qui était euh, qui était euh, suicidaire pour eux. Et euh, donc, le, il y a un vote utile qui s'est... Euh, qui s'est porté en faveur de Jean-Luc Mélenchon, qui il apparaît comme ben, le, une force, ça a été la troisième force de, de l'élection au premier tour. Donc voilà, on voit qu'il y a, à travers aussi les sondages, une nouvelle influence des médias et puis des, des commentateurs politiques qui ont réussi à changer en fait, la phase de, des élections. Et en même temps, euh, il y a quand même un phénomène qui s'est avéré avec Éric Zemmour, c'est qu'il a assumé la dédiabolisation. Et en fait, finalement, ce que ça a montré, et ça, je pense que c'est vraiment un point hyper important et à retenir de cette campagne présidentielle, c'est qu'on peut à un moment donné euh, dire des choses qui fâchent, dire des choses qui sont interdites par les médias. Effectivement, il s'en prend plein euh, la figure. En même temps, c'est ce qui lui a permis aussi d'être connu, euh, de faire parler de lui. Euh, et c'est oublié deux jours après. Et ça, on l'a vu euh, un peu dans les différentes, différents épisodes. Hein. Nous, à Calimaxia, on peut parler du, du reportage sur France 2 euh, qui a eu lieu euh, bah, dans le cadre de cette élection présidentielle. Bon, le lendemain, euh, la guerre en Ukraine a été déclarée, quoi, donc ce reportage n'a pas fait un bruit euh, énorme. Euh, donc, toutes ces opérations un peu médiatiques euh, qui sont euh, des opérations politiques, en fait, de dénigrement, euh, d'attaque, de, de, de, euh, et qui sont toujours euh, à charge. Euh, D'une part, donc effectivement, ça... Une partie des Français n'y croit plus, même s'il y a quand même toujours une grosse partie des Français qui continuent d'y croire, euh, même s'ils y croient qu'à moitié, euh, ils, ils agissent quand même. Hein. On peut parler du masque, on peut parler de plein de choses comme ça. Finalement, le, le, la propagande fait quand même son effet. Mais euh, ce n'est plus une propagande qui tue complètement un candidat euh, qui assassine. C'est-à-dire que voilà, un système médiatique très fort d'un côté, je dirais. Voilà. Et en même temps, cette capacité, en tout cas pour Éric Zemmour, de l'affronter, euh, d'aller de, de, de, frontalement contre finalement, euh, la pensée dominante Et certes, forcément ça lui nuit, hein, évidemment Mais euh, ça, ne le, ça ne le met pas en dehors du jeu politique Il n'est pas marginalisé totalement non plus euh, par, euh, par son action d'aller euh, affronter en quelque sorte Une pensée euh, qui est euh, d'être dans le politiquement incorrect je sais pas si ouais. c est, c est... Alors, ce que tu évoques est une des conséquences de la société du spectacle, c'est que euh, beaucoup, euh, en fait, il y a beaucoup d'événements qui se succèdent dans l'actualité et euh, on se plonge tout, enfin les, tous les téléspectateurs se plongent dans euh, les différents événements, donc ça a été le Covid, la guerre en Ukraine, Eric Zemmour, etc. Mais à la fois, à chaque fois qu'un événement succède à un autre, on oublie tout. Voilà, C'est une des conséquences de la société du spectacle et une des, euh, comment dire, euh, une des, des vertus de, de la campagne et surtout de la, de la candidature d'Éric Zemmour aura été de faire émerger certains termes qui autrefois étaient des gros mots. Je pense euh, évidemment au grand remplacement, à la remigration. Aujourd'hui, on peut en débattre sur les plateaux télé de manière plus ou moins sereine. et, et Ce sont des, des termes qui sont aujourd'hui entrés dans le vocabulaire politique et pour ça, on peut euh, le remercier. Alors, passons maintenant euh, à l'examen des forces politiques en présence. La première, euh, c'est donc euh, Mélenchon. Hein. Jean-Luc Mélenchon a, a, fait quand même un, a été le, le troisième homme euh, de cette élection présidentielle. Dès les résultats euh, du second tour, il est apparu pour parler d'un troisième tour, euh, se présentant comme le futur, peut-être, Premier ministre, euh, la meilleure force d'opposition, il a beaucoup discrédité aussi l'élection d'Emmanuel Macron en disant que jamais hein, aucun président de la République n'avait été élu avec un score aussi faible, compte tenu de l'abstention, euh, et puis compte tenu aussi, finalement, des gens qui ont voté pour lui euh, pour faire barrage euh, au Front National. Donc en cela, euh, c'est plutôt, euh, plutôt pertinent. Euh, mais voilà, qu'est-ce que représente aujourd'hui euh, cette force d'extrême-gauche euh, est -ce a, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans le paysage politique français Est-ce qu'elle a des vraies chances de, de, de remporter euh, un, un nombre de députés importants qui pourraient faire d'elle euh, bah, la, la force principale d'opposition Alors, l'électorat d'Emmanuel Macron est assez, euh, assez éclectique en fait, euh, parce qu'il représente à la fois, euh, on, on l'a vu, les banlieues, on a vu dans, euh, en Seine-Saint-Denis les résultats incroyables qu'il a fait De Mélenchon Ouais, ouais, Mélenchon. Ouais. Ouais, je, je crois que tu as dit macron ah, ouais. non, non, pardon, je voulais dire Mélenchon. Donc il y a à la fois, euh, on va dire, une partie de l'électorat euh, qu'on pourrait euh, définir caricaturalement d'islam gauchiste il y a aussi une partie de la jeunesse qui est très intéressée par les par les questions sociétales ou, ou écologiques, mais on voit que parmi cet électorat il y a des, des intérêts qui sont vraiment divergents, voire euh, parfois même contradictoires. Il euh, y a, a d'un côté une partie des yeux jaunes qui votent Mélenchon. Également. Et euh, une partie en gros euh, des jeunes euh, en gros euh, des jeunes branchés, branchés euh, des, euh, voilà, voilà. Euh, des métropoles mmh. euh, qui euh, qui sont plutôt dans l'esprit euh, de la culture woke, euh, LGBT et compagnie quoi. Oui euh, exactement avec avec des, des intérêts euh, qui, qui, qui sont contradictoires. Euh, je pense qu'aux élections législatives, euh, ils ont une chance de remporter un certain nombre de sièges. Lors de la précédente mandature, ils avaient déjà un, un certain nombre de députés, ils ont pu constituer un groupe, alors que le RN n'avait pas suffisamment euh, d'élus pour former un groupe, ils étaient non inscrits. Euh, donc et ça représente quand même même une menace pour euh, nous, notre, notre vie quotidienne, les écoles que nous souhaitons fonder, nos associations. Euh, je pense qu'on peut aussi s'inquiéter de, de la montée de, de la gauche qui veut créer une vraie union populaire. Je pense qu'ils vont, euh, qu vont euh, euh, comment dire, tirer les conséquences de, de, de leurs erreurs de début de campagne en créant une vraie union de la gauche afin de remporter le maximum de sièges possible à l'Assemblée. Oui, donc effectivement, ce qu ce qu ce qu parce qu'il y a tout un certain nombre d'aspects dans la, la, la, le discours de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui sur des aspects économiques... Euh, et de, de, on va dire, de critique de la politique euh, de, de, du quinquennat Macron, qu'on peut tout à fait rallier, enfin faire nôtre, euh, mais tout un aspect finalement très sociétal, comme tu l'as évoqué, euh, qui est bah, tout simplement un projet de déconstruction de la société, euh, et qui est du gauchisme culturel classique, quoi, du progressisme, euh, et là-dessus qui est très virulent, parce qu'en fait finalement l'objectif c'est quand même bah, de dissoudre des associations comme la nôtre, euh, de nous faire taire, euh, ils sont vraiment, dans, voilà, il n'y a pas du tout de question ici oui, de, et toute la, de de toute voir l'imaginer. Comme Mélenchon, euh, ce sera, sera d'articuler cet électorat-là hein. avec l'électorat des banlieues. Parce que voilà, en France, une, une coalition comme 5 étoiles et la Lega en Italie, elle est impensable. Mm. Euh, voilà. Donc effectivement, voilà, gros potentiel, on va dire, de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Parlons maintenant de la enfin, de la peut-être première ou deuxième force, euh, qui est celle donc de euh, l'union des droites ou l'union des nationaux. Euh, c'est ouais, d'ailleurs l'union euh, des patriotes. L euh... des patriotes. Euh, en fait, le problème, c'est qu'on, c'est que personne n'a rien à s'entendre. C'est tout le monde souhaite cette union des droites, mais euh, pour l'instant, on peine à l'avoir. Oui, parce que chacun souhaite l'anéantissement de, de l'autre euh, camp euh, rival au sein, au sein de, de la droite nationale. Alors, on voit qu'Éric euh, Zemmour, entouré de Marion Maréchal, Guillaume Pelletier, Nicolas B, a fait un appel à l'union des droites euh, à, à faire des accords dans les différentes euh, circonscriptions pour euh, proposer un candidat unique aux législatives afin d'emporter des sièges, car euh, la, la droite nationale... Euh, rassemble énormément d'électeurs, et il y a un potentiel électoral qui est là, mais euh, à la fois à cause des mécanismes institutionnels euh, qui font que les élections législatives conditionnent le financement des partis pendant cinq ans, parfois il est difficile de s'accorder à cause de, de questions euh, financières aussi, qui malheureusement font partie de la réalité de notre système politique. Tu fais bien de le rappeler euh, moi, c'est ce qui me ce qui me fait peur, c'est effectivement, on voit euh, hier donc Éric euh, Zemmour quand il apparaît euh, pour commenter les, les faire ses annonces euh, pour législative euh, après les résultats donc du, du second tour, euh, il appelle donc effectivement à cette union qui, qui semble en fait être absolument nécessaire. Enfin, euh, si, oui. sinon c'est sans cette union c'est. Oui, pour le coup, c'est une proposition assez désintéressée. Et parce en même que... temps, et en même temps, euh, il a raison. Euh, mais est-ce que c'est est -ce est habile de dire cela, euh, que en gros, c'est le huitième échec des Le Pen Oui, et puis on peut comprendre aussi une forme de ressentiment euh, dans le camp du Rassemblement national, après les défections, les ralliements, et même la critique, euh, les critiques tout au long de la campagne. On peut aussi comprendre qu'il y ait... Euh, euh, qui, que le Rassemblement national euh, ne, ne veuille pas faire alliance avec euh, un parti qui a critiqué pendant toute la campagne. Parce que si, si on reprend un peu sur le bilan de, du Rassemblement National, euh, on peut quand même dire, euh, beaucoup de gens disaient Marine Le Pen est folle de dire que c'est une victoire. Enfin, ouais, certes, c'est peut-être, euh, c'est effectivement euh, quelques points qui ont été gagnés, mais de fait, c'est quand même le plus gros score oui, d'un euh, parti de, euh, de droite nationale en France euh, depuis euh, la Ve République. Quoi. Oui, enfin, et pour, euh, c est, c est... pour un parti qui a été euh, diabolisé pendant des années, euh, gagner des millions de voix en cinq ans, c'est quand même remarquable. Voilà, donc... Bon, là-dessus, euh, on peut quand même saluer euh, le, le travail de Marine Le Pen, quoi qu'on en pense, euh, euh, sur, sur, sur un, tout un certain nombre d'autres aspects. Euh, et en même temps, ce qui est euh, un peu inquiétant, c'est de se dire finalement, qu'est-ce que propose Marine Le Pen, à part de nous rendez, donner rendez-vous dans 5 ans, pour un nouvel échec au second tour des présidentielles. Ce qui, encore une fois, euh, ça arrange quand même bien Emmanuel Macron d'être au second tour face à Marine Le Pen. Oui, car euh, la victoire est quasiment garantie. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi réaliser que, que la politique ne se résume pas uniquement aux élections présidentielles et législatives et qu'il y a un grand champ d'action qui, qui s'offre devant nous pendant cinq ans. Ouais. Alors on va y venir. Euh, juste un petit mot sur euh, Emmanuel Macron et euh, ce qu'il propose. Il s'est présenté à partir de second tour, comme un candidat rassembleur, comme un candidat qui n'était pas justement trop dans l'invective. Hein, euh, il a repris, euh, ses, lors de son discours euh, sur le, devant la tour Eiffel, il a repris ses militants qui sifflaient Marine Le Pen, euh, etc. Donc, un peu le grand <coughs> homme euh, qui, qui, qui, qui a une certaine forme de... Oui, de, il a, de, cité, de, de, de, il a de, de... cité toutes les différentes parties de l'électorat euh, en les considérant, euh, alors qu'on peut se souvenir qu'il y a à peine, euh, à peine quelques jours, il a été d'un mépris... Euh, et d'une arrogance euh, lors du débat euh, face à Marine Le Pen et aussi lors de son quinquennat. C'est un homme qui a fracturé la France Alors, et qui se le, présente... Rappelons la volonté d'emmerder les non-vaccinés. Oui, euh, euh, et, euh, et puis aussi le, le, le, le traitement euh, des, des gilets jaunes aussi. Complètement. Ce que, ce que, je, je lisais ce qu'écrivait euh, l'évêque Monseigneur Hayet euh, sur le, le, le, le... qui donnait non pas des consignes de vote mais des éléments de réflexion pour le vote aux catholiques. Il disait regarder non pas les paroles, mais regarder les actes du quinquennat précédent. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est produit sous ce quinquennat, euh, on ne peut pas s'attendre, euh, enfin, il me paraît être très naïf, de s'attendre à un changement radical. Je pense qu'on repart sur cinq ans de déconstruction, sur cinq ans de division. Euh, encore une fois, qui est le candidat Emmanuel Macron C'est un euh, personnage qui est là pour gérer hein, euh, le fameux continuum de gestion autoritaro-libéral, hein, donc ces espèces de, de crises qui servent à renverser la société et à opérer des nouveaux changements, une transition euh, vers un nouveau modèle de société euh, qui finalement euh, permet de faire perdurer le capitalisme euh, à travers les crises euh, et dont les crises finalement alimentent euh, cette, euh, cette euh, réaménagement, on va dire, euh, du, du système économique mondial. Euh, donc Emmanuel Macron finalement est, est, est, est là pour être le, le vecteur de cette politique-là euh, et je ne vois pas en quoi. Euh, alors, il peut peut-être euh, sentir que lorsque son siège vacille un peu, faire quelques, quelques aménagements. Mais je pense que c'est quand même beaucoup de la communication. Et là, là-dessus, on peut quand même dire que Emmanuel Macron est un maître en communication. Oui, bien sûr, il manie le en même temps euh, euh, avec brio. Et lorsqu'on fait la rétrospective du, de son premier mandat, euh, le, son discours d'hier soir ne peut apparaître que comme un discours extrêmement cynique. Complètement. Alors, venons-en, euh, justement, à, nos... à nos, notre bilan pratique. Que faire euh, Tu as évoqué, Claire et Emmanuel, euh, justement, agir entre eux, euh, les échéances euh, électorales. Effectivement, la politique ne se résume pas euh, à, ces, euh, à ces échéances électorales. La, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce mot de sécession. On a Yann Valéry euh, qui, a, qui vient de sortir un, un ouvrage... Intitulé Sécession. Alors ce mot peut faire peur et je voudrais d'emblée euh, peut-être rassurer un certain nombre de personnes euh, parce que, effectivement, par sécession, euh, on, on, on entend euh, toutes sortes de choses et on, et on imagine parfois euh, le pire. Euh, la sécession, ça commence d'abord par la sécession mentale. En fait, c'est euh, d'abord intellectuellement, euh, spirituellement, changer de mentalité. Ne plus être dans la mentalité finalement attentiste, se dire en gros, je place tout tout mon espoir dans le salut par les urnes, hein, en me disant que finalement, si telle ou telle personne euh, est élue, ma vie va changer, euh, ça va changer tout le cours des choses. Et donc du coup, je, je mets finalement tous mes œufs dans le même panier, hein, tous mes efforts, tous mes, toutes mes espérances. Et puis bah, quand on est en dehors de période électorale, bah, finalement, je me contente de, de vivre comme le consommateur moyen euh, du quotidien. Donc, en quelque sorte, on abandonne notre euh, destin à des élites politiques. Complément. C'est le principe d'ailleurs de la démocratie représentative par rapport à la démocratie directe. C'est que dans la démocratie directe, finalement, le citoyen est pleinement actif, enfin en tout cas est appelé à être pleinement actif, c'était ça la démocratie athénienne. Dans nos démocraties représentatives bourgeoises, finalement, on délègue la vie publique à des personnes qui la gèrent pour nous. Donc, premier élément, voilà, sécession intellectuelle, sécession mentale, se dire finalement, je n'ai pas à attendre que les choses changent, je peux les changer moi-même. Alors, effectivement, je n'ai pas la puissance des médias, je n'ai pas la puissance financière des grands groupes financiers qui peuvent appuyer une action politique, etc. C est, c est, on, on, je vous renvoie là-dessus à, à l'excellente vidéo que tu as enregistrée avec euh, notre ami Pierre-Antoine Plaquevent, euh, sur euh, bah, le mondialisme et euh, l'ingénierie sociale euh, d'un groupe comme l'Open Society euh, de George Soros. Mais donc du coup, voilà, avec nos petits bras, euh, nos petites mains, nos, peti nos petites têtes, euh, nos petites bouches, enfin, Nittany, ni des, des petites choses, mais euh, nous pouvons changer de petites choses. Claire qu'est-ce que ça t'inspire alors ça m'inspire, euh, la sécession mentale, d'abord ce que ce qu'Académie Christiana prône depuis des années, c'est-à-dire la re reconquête de soi-même, c'est vraiment essayer de mettre du sens dans nos actions quotidiennes, que ce soit dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, dans euh, le sens que nous mettons dans notre travail, euh, le sens que nous mettons dans nos relations. Euh, il faut vraiment investir euh, ne, notre, euh, notre territoire, euh, ne pas hésiter à aller euh, à la rencontre des différents acteurs sociaux de notre euh, commune, de notre département, euh, à, faire, euh, à faire connaissance, à discuter, dialoguer, euh, le, leur présenter notre vision du monde, notre, euh, à, et notre représentation du monde, à la, afin de nous démarginaliser aussi. Alors, je, je rebondis, hein, effectivement. Moi, je, je pense que ça, c'est extrêmement pertinent. Euh, abandonnons les étiquettes euh, qui sont des étiquettes du passé. Euh, arrêtons de nous appeler euh, nationalistes, arrêtons de nous appeler euh, euh, je ne sais quoi, soyons tout simplement nous-mêmes. À la question finalement, qui êtes-vous finalement bah, Répondons, je suis ce que je suis. Voilà. Euh, je suis euh, un Français, je suis euh, catholique je suis. Euh, je suis nous euh, sommes euh, citoyens, c'est un monde un, qui un, a un, été très voilà. galvaudé, ouais. mais nous devons euh, reprendre notre place au sein de la cité. Et donc du coup, euh, voilà, essayons en fait, et ça je pense que c'est extrêmement important, comme tu as dit, hein. euh, on parle beaucoup d'enracinement de, local, euh, de justement ce qui manque en fait à ces grands partis, hein, qui sont euh, souvent, qui défendent une vision très jacobine de la France, hein, c'est-à-dire très centralisée autour de Paris, euh, où tout se, se, se décide finalement dans des... Euh, dans des, dans des groupes euh, très parisiens euh, et souvent un peu déconnectés euh, du, du, du territoire français euh, et qui veulent, dans le cas effectivement, c'est une petite critique que j'adresse euh, au, au Rassemblement National et à Reconquête, et encore une fois euh, c'est une critique constructive, mais euh, vouloir défendre l'identité française euh, mais finalement euh, la considérer que sous le prisme jacobin euh, euh, éluder la question des langues régionales euh, éduquer la question justement de la décentralisation c'est bah, c'est quelque chose d'un peu contradictoire, et justement pour parer, pour, pour pallier à cela, je pense qu'il est très important, nous, en tant que petites personnes, en tant que citoyens, et eh bien d'aller à la rencontre simplement des gens qui sont autour de nous quoi il s'agit pas de, de, de partir faire un tour de France mais simplement euh, là où nous sommes et eh bien euh, de discuter avec euh, nos artisans, euh, de discuter avec les entreprises qui nous entourent, de discuter avec nos voisins, de discuter avec les gens qu'on croise dans les associations euh, sportives, dans, les, euh, dans, dans le, le, tout, tout type d'activités de, de, de, sociales et eh bien euh, de Parler sans forcément chercher à donner des cours aux gens, des leçons, mais parler en étant nous-mêmes, en essayant de, de, de montrer que notre vision du monde est pertinente, qu'elle n'a rien de terrifiant, qu'elle est bonne pour tout le monde, euh, et face à ça, voilà, et de l'assumer publiquement avec des mots intelligents. Euh, C'est-à-dire, typiquement, moi, l'étiquette d'identité, je peux l'assumer, même si je n'aime pas les étiquettes, parce que pour moi, qu'est-ce que c'est que être identité En quelque sorte, c'est simplement être attaché euh, à là d'où nous venons et avoir envie de le transmettre à nos enfants. Je dire, après, si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant mieux, Enfin, tant pis, mais, mais je ne vois pas ce que ça a d'infamant de, de, euh, de, de, de promouvoir cela. Quoi. Oui bien sûr, il ne faut, euh, faut pas hésiter à, à rayonner autour de nous, euh, à, même à, on, on déplore euh, le, le déracinement, euh, la, la crise de la transmission, euh, le, le, la, la dissolution de, de, de, de nos traditions, de notre terroir, mais intéressons-nous à ce qui se fait chez nous, autour de nous et investissons-nous pour, pour rayonner. Alors, pour continuer un petit peu là-dessus, euh, je, je voudrais renvoyer nos, nos, nos, tous nos, nos auditeurs à euh, un livre de David Engels que, bah, qui, est, qui est venu euh, nous donner un, un entretien et une conférence à l'Académie Christiana euh, l'été dernier, un entretien en vidéo que bah, vous retrouverez euh, dans, dans les liens de cette vidéo. David Engels euh, a écrit un petit ouvrage qui s'appelle justement « Que faire ?» et, euh, et dans lequel il donne énormément de perspectives Très concrète et très pratique pour vivre avec le déclin de l'Occident. Euh, et il évoque des choses euh, aussi simples effectivement que euh, l'achat euh, dans la consommation quotidienne, euh, que, la manière, euh, euh, que la manière de s'habiller, que de, la manière de, de gérer ses, ses, ses, ses loisirs. Euh, voilà. Énormément de perspectives très concrètes. Je voudrais euh, qu'on évoque aussi, donc on a évoqué la question du, du, du réseau, euh, de, de, de, de rayonner, euh, d'aller à la rencontre des gens, de leur parler. Il euh, y a aussi un aspect économique. Euh, effectivement, quand on, a, quand on est jeune, euh, qu'on euh, qu commence à faire des choix d'orientation, etc., la perspective souvent est de dire... Bah, Poursuite tes études, c'est important dans la vie les études, il faut, il faut être capable de parier à toutes les éventualités économiques, donc du coup, voilà vise de travailler dans un grand groupe, mais le problème c'est que quand on travaille souvent dans un grand groupe, on est pied et poing liés par une idéologie, souvent les grands groupes du CAC 40 euh, rallient la plupart d'entre eux euh, les mots d'ordre du système, et on se retrouve souvent un peu prisonnier. Et par rapport à ça, justement, euh, eh bien, il y a une voie qui est celle de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que ça évoque pour toi, Claire-Manel. Eh bien, euh, je trouve que, que, que c'est une voie vraiment intéressante, car ça nous permet aussi de gagner en indépendance. Et l'indépendance est un réel enjeu aujourd'hui. Tu parlais des groupes, des grands groupes, du, des, par exemple du CAC 40, enfin, les, les, les grandes entreprises qui, euh, aujourd'hui... Euh, euh, comment dire, son, de, développe une idéologie, on parle aujourd'hui d'idéologie de, de, woke, on a vu que beaucoup d'entreprises de, mettaient euh, en œuvre ce qu'on appelle les accommodements raisonnables, etc. Et alors, il faut absolument euh, se, se libérer de tout ça et pourquoi pas aussi redécouvrir euh, l'artisanat, euh, et oui, monter, monter des entreprises. Euh, et comment dire, toujours ancré dans le territoire. Ça, c'est vraiment très important. Euh... En fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment développer un tissu économique alternatif. Mmh. C'est être capable d'avoir, finalement, euh, tout un réseau d'entreprises, euh, peu importe justement euh, leur teneur, on va dire, euh, idéologique, justement. D'ailleurs, une entreprise, on ne lui demande pas d'avoir une teneur idéologique, mais voilà, il faut que justement... Mais il faut on... aussi avoir quand même une vision. C'est-à-dire mmh. qu'un chef d'entreprise qui va salarier des personnes, euh, a, a aussi la responsabilité de ses salariés. Il doit aussi, euh, comment dire, bien gérer son argent. Il faut réfléchir aussi à, à ces questions économiques. Quel est le but d'une entreprise C'est de se développer toujours plus pour faire toujours plus de profit euh, Non, je crois que il y a aussi une vertu dans, dans, dans la, la, la gestion de, de ses salariés, dans la gestion de l'argent qu'on gagne. Et on, on ne peut pas non plus avoir une vision, euh, comment dire, du, du, du bénéfice illimité, démesuré et infini. Complètement. Bon. Euh, Là-dessus, je renverrai aussi aux, aux excellents petits livres de, de Guillaume Travers, qu'on mettra en lien également dans, dans la vidéo, un peu sur une, une vision de l'économie. On la développe aussi d'ailleurs dans le programme politique d'Academia Christiana, euh, que je vous invite tous à, à lire et à vous procurer. Euh, autre question importante, euh, c'est celle justement de la transmission, tu l'as évoqué, euh, qui passe à mon avis par deux éléments, les écoles et développer justement des écoles libres, des écoles qui soient plus au service justement de l'idéologie du système, euh, qui soient plus finalement dans les mains des déconstructeurs, euh, et des écoles dans lesquelles simplement déjà on enseigne, en fait on enseigne des choses. Enfin, en fait, c'est qu'est-ce que c'est qu'une école vraiment libre C'est une école dans laquelle euh, on enseigne, tout simplement euh, notre histoire, notre identité, euh, à travers la littérature, euh, à travers euh, l'enseignement de la langue française euh, et, et le maniement déjà du B.A.B. à la langue française, qui est quelque chose qui commence de temps de, de plus en plus à disparaître. Euh, l'école, c'est aussi un, un lieu, justement, d'élévation euh, intellectuelle, euh, spirituelle. Mais euh, l'école, c'est aussi, ça c'est une des dimensions qu'on essaie de mettre pas mal en avant dans le programme politique, euh, ce n'est pas que l'enseignement général, euh, c'est aussi... Une école qui est capable finalement d'apporter à tous ce, ce dont il a besoin en lui permettant finalement d'atteindre l'excellence dans son domaine. Quoi. On n'est pas tous faits pour poursuivre pour sur un bac scientifique. Euh, on peut aussi, il y a, il y a de l'excellence dans le domaine manuel, dans le domaine artisanal. Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, on voit que de nouveaux projets euh, émergent d'année en année, euh, beaucoup de réflexions autour euh, notamment des écoles hors contrat euh, professionnels, où ce sont des, des, des projets auxquels euh, il faut vraiment s'intéresser. Euh, tu parlais tout à l'heure de, euh, des, des écoles et de l'exigence euh, enfin de, de, de procurer à chacun euh, toutes les clés pour pouvoir se développer dans son domaine. On constate aujourd'hui que l'éducation nationale a, a échoué dans cette exigence entre guillemets d'égalité. Donc, euh, l'école pour tous se justifiait euh, pour euh, comment dire, euh, offrir les clés euh, à tous les élèves venant d'extraction sociale mais On voit qu'aujourd'hui, ce, ce, cet objectif n'est pas atteint. Euh, on remarque conséquemment à ça l'affluence des familles vers le hors contrat. Là, c'est un point qui est, euh, qui, qui est sans, comment dire, euh, enfin, qu'on peut nier. Et, euh, et en même temps, on peut aussi s'inquiéter euh, de, de la menace qui pèse aussi sur les écoles hors contrat, euh, comme on, on, on l'a évoqué tout à l'heure, notamment avec euh, le, les députés euh, insoumis qui pourraient être à nouveau euh, élus. Clairement. Et là, je m'adresse en particulier à nos, nos, nos plus jeunes auditeurs. Euh, travailler dans le domaine du contrat, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Euh, c'est que si, si, si, ces écoles en contrat, euh, vous pouvez participer à les développer, vous pouvez participer à y enseigner, vous pouvez participer à les aider, euh, que ce soit une aide matérielle ou une aide, enfin, une, une aide euh, en, en, en nature par votre, le temps que vous leur donnez. Ou, oui, ou, euh, une ou une aide, aide financière. financière. Hein, euh, Là-dessus, c'est vraiment une piste euh, d'action euh, très concrète. Quoi. Ouais, tu abordais aussi euh, l'enseignement euh, professionnel. Je crois qu'on s'accorde tous à dire que pendant de nombreuses années, euh, les métiers manuels ont été euh, ont été dévalorisés. Euh, et ça a été une grand, une grosse faute. Euh, on parle souvent euh, de, de la, du manque de légitimité du, du système du collège unique. Euh, les résultats, euh, les résultats euh, du bac euh, le, le, le manifeste à la fois maintenant, euh, tout le monde obtient son baccalauréat mais, euh, mais euh, plus personne, euh, en fait comment dire, euh, il n'est plus vraiment qualifiant. Complètement, ouais, c'est justement ce qu'on est obligé de faire cinq ans d'études après son baccalauréat, euh, enfin ce qui, ce qui montre bien que le baccalauréat n'a plus aucune valeur parce qu'il est donné à tout le monde. Il <rire> euh, y a donc cette dimension des écoles, il y a aussi la dimension de la formation, ça encore une fois c'est le travail que nous nous nous efforçons de faire avec Académie Christiana, euh, il est important de développer des formations. Euh, alors ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, mais c'est justement, euh, formez-vous, hein, et ensuite, formez les autres. Hein. Une fois que vous avez acquis une formation, euh, dans un domaine, eh bien, euh, vous, devez, vous avez le devoir, en quelque sorte, de rendre à nouveau ce que vous avez reçu. Et là-dessus, on, on s'aperçoit, nous, quand on organise des formations, que bah, ce n'est pas si évident que ça de trouver des, des, des, des personnes pour former. Et justement, on, on, nous, on a à le, le cœur de développer euh, à la fois donc des formations dans le domaine des idées, de la réflexion intellectuelle, euh, du réveil des consciences, mais aussi développer des formations culturelles, artistiques, euh, des formations même dans les domaines manuels, de l'artisanat, etc. Euh, pour être capable justement de retrouver des savoir-faire perdus. Et ça c'est vraiment très important, formez-vous, redécouvrez, réapprenez toutes ces choses-là, euh, faites justement enfin, un, un peu une sécession avec la société actu actuelle qui, qui justement est une société qui nous déconnecte le plus possible euh, du concret, euh, qui nous apprend justement à tout commander avec des boutons, à tout euh, recevoir, à tout ingurgiter. Hein. Devenons justement des bâtisseurs, des producteurs. Et, et, et pour ça, justement, ça c'est une vraie œuvre de sécession euh, mentale. Quoi. Ne plus attendre que les choses viennent du dehors, mais les faire soi-même. Oui, et... Et, et se réapproprier notre héritage, car... Toutes ces choses euh, sont à nous. Complètement, complètement. voilà. Et, et cet héritage qui est, qui est aussi un héritage justement dans les métiers manuels, dans les métiers de l'artisanat. Donc là, je pense, voilà, je, vous, je vous invite vraiment à vous former et euh, si vous détenez des savoir-faire, eh à les transmettre à votre tour. Autre point euh, à faire, c'est euh, la communauté et la solidarité. Euh, on, nous, on a beaucoup évoqué, à Critériale, la, la, la question de la communauté, alors comment elle se vit concrètement bah, en essayant de, de se rapprocher de personnes qui partagent euh, un certain nombre de valeurs. Il ne faut pas être idyllique, euh, il, faut pas, euh, il faut être conscient qu'en fait, dans toute communauté humaine, eh bien, il y a des choses humaines, donc il y aura toujours parfois bah, des, des, des petites tensions, euh, des choses comme ça, mais il faut être capable de les dépasser, de les assumer. C'est aussi redécouvrir la vraie vie, hein, redécouvrir le, le, le, le sens de l'autre. C'est aussi être capable bah, d'assumer les conflits, de les dépasser. Euh, mais voilà, donc ça implique de se relocaliser, se reterritorialiser hein, par rapport justement euh, à des communautés, autour de paroisses, autour de, de communautés religieuses, autour de couvents, euh, autour d'écoles, et donc du coup de redécouvrir aussi la solidarité. La solidarité, justement, on parlait du, du, du pouvoir d'achat, ça faisait partie des, des points importants de cette campagne euh, politique, mais tu l'as évoqué, comment est-ce qu'on peut résoudre cette, cette question du pouvoir d'achat Premièrement, en essayant de nous reconquérir nous-mêmes, et en s'apercevant qu'est-ce qui a du sens dans nos vies, euh, et qu'est-ce qui est justement, finalement, euh, une consommation uniquement bah, parce que la publicité nous, nous impose de commander, tel, d'acheter telle ou telle chose, hein. il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Et puis, par la solidarité, justement, on peut, on peut se passer justement de beaucoup d'achats. Hein. Euh... Oui, et la solidarité n'a du sens que parce que nous partageons une communauté de destin. En fait, euh, on, ne, on ne réglera pas les questions de pouvoir d'achat, etc., si on ne règle pas non plus la question de l'identité. Ce sont des, des, des questions qui, qui, qui vont de pair. Hein. Euh, euh, nous sommes interdépendants, solidaires les uns les autres parce que nous partageons quelque chose, nous avons une culture commune, nous sommes proches euh, les uns des autres. Complètement, mais en fait, ça, ça c'est un point hyper important en fait. Toujours pour revenir à, à notre sujet de départ qui est l'analyse de cette campagne présidentielle, c'est qu'on l'a vu dans, dans, tous les, dans tous les débats, on a des débats qui sont complètement technocratiques et déconnectés finalement de la réalité. Euh, quand, on, quand on regarde un petit peu comment Victor Orban euh, a réussi à, à, à imposer une certaine forme de politique euh, en Hongrie Je vous renvoie d'ailleurs là-dessus à l'excellent livre de, de Thibault Giblin euh, Pourquoi Victor Orban euh, joue et gagne Et à l'excellent aussi euh, dernier livre euh, du, de nos amis de Vigras Post euh, sur euh, la Hongrie euh, et Victor Orban Victor Orban a créé justement euh, dans ses groupes militants des groupes militants citoyens Et justement en fait il a appris aux gens à reconquérir les choses par le bas en fait, une vraie politique, comme tu disais, hein, tout s'imbrique. Hein, la question du pouvoir d'achat, elle est indissoluble de la question, finalement, de l'identité du peuple euh, et de ce qu'est ce peuple-là. Et ça, justement, en fait, c'est un travail que nous pouvons faire tout à fait en dehors des échéances électorales, en redéveloppant hein, un tissu de solidarité, de communauté. Oui, tout ce que nous avons évoqué là s'articule aussi autour du, de la subsidiarité. Complètement. On n'a on pas à attendre justement de l'État euh, qu'il euh, qu organise nos vies. Voilà. Hein, on peut les organiser nous-mêmes. Voilà. Subsidiarité, indépendance, autonomie, liberté, ce sont des choses euh, qui s'articulent entre elles et qu'il faut retrouver. Complètement. Euh, et un dernier point, euh, avant de, de, de, de conclure cet entretien, euh, c'est celui justement de la question de la culture. Hein. On, a, on parle parfois de métapolitique, de guerre culturelle, de gramschisme. Hein, c'est toute cette idée finalement que la guerre politique, la guerre de la bataille des idées, c'est aussi une bataille culturelle. Et ça c'est très important et c'est quelque chose, je pense, qui a été trop trop trop trop trop minoré euh, dans nos milieux, euh, dans nos mouvements euh, ces, ces dernières années. Euh, c'est cette production culturelle. Et je pense encore une fois qu'un euh, concert vaut mille conférences, euh, que, euh, des, des symboles, euh, que des symboles, que des œuvres d'art euh, permettent euh, de, de transmettre une vision du monde de manière beaucoup plus efficace euh, que euh, plein de longs discours. Bien sûr, et la gauche l'a vraiment compris. Lorsqu'on s'intéresse, euh, par exemple, aux financements régionaux, on se rend compte qu'énormément de troupes de théâtre, de, de courts-métrages, de films, de spectacles sont, obtiennent des financements de la région et euh, à travers ça, ils font passer des idées euh, il euh, y a par exemple, on peut trouver des, des films, j'ai le souvenir d'un film sur un transsexuel argentin qui fait ses études à la Sorbonne tout en faisant le tapin au bois de Boulogne dans l'espoir de <rire> devenir premier président trans de son pays. Bon, voilà, ça ce sont des exemples de productions culturelles de gauche financées par les Français. Euh, donc voilà, n'attendons pas, enfin encore une fois, je pense que quand on a, euh, quand on a euh, dix doigts, euh, deux jambes et deux bras, euh, et une Il faut, petite et tête, oui, faut faire fructifier euh, On, on est capable euh, d'avoir de, des bonnes idées, euh, voilà, donc encore une fois, je, nous on a, on a plein d'idées de production culturelle avec l'Académie Cristiana, on, on peine à trouver des musiciens, des chanteurs, euh, des artistes, euh, donc voilà, ne, ne gâchez pas vos talents pour aller bosser dans la finance, euh, si vous avez un talent d'artiste, eh mettez-le vraiment euh, au, au service de, de vos idées et développez justement votre talent, euh, votre créativité artistique euh, au service de, de, de, de, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer euh, de, de, de votre héritage, de, de, de, de notre civilisation européenne chrétienne euh, là-dessus, vraiment, enfin, on est une civilisation complètement esthétique euh, notre civilisation c'est d'abord une culture euh, c'est d'abord des, des, des cathédrales, de la dentelle de pierre, euh, des, des, des, des, des champs euh, et tout ça, justement, nous en sommes très dépossédés. Alors, voilà, donc vous... oui, on on, on s'étonne euh, de l'influence culturelle de la gauche, mais ils ont investi tous les champs d'action euh, possibles et imaginables. Donc, à nous de, de, de retenir euh, les erreurs, enfin, de dépasser euh, les erreurs du passé et d'investir de, et de, tous les champs d'action euh, possibles. Alors, deux petites, justement, euh, deux petites aperçus euh, bah, culturels pour illustrer notre propos. Euh, une excellente initiative, c'est Kanto, euh, qui est un, une application de carnet de chants euh, qui a pour but de faire redécouvrir euh, des chants euh, populaires euh, à, à, à différents, euh, voilà, au, au grand public, euh, en, en ayant bah, les, les, les, les partitions euh, et les, les, les textes euh, à notre portée. Euh, une autre belle initiative euh, qui est celle donc, du cœur de Loriflamme euh, qui, qui, euh, qui chante euh, de, de, bah, justement ces chants-là, euh, ces chants populaires, euh, traditionnels, euh, et qui permet voilà, de, à différentes fêtes de, de, de les redécouvrir. C'est une initiative à imiter, je pense qu'on doit, on doit développer des, des, des chœurs. Et puis on mettra en, en lien dans cette vidéo différents euh, clips et, et chansons. Euh, qui sont euh, voilà, très enracinés euh, dans un esprit euh, européen euh, et qui sont voilà, un peu des modèles de créativité culturelle. On mettra les liens en, dans, dans, dans, dans les la une, vidéo. Je pense aussi à une jeune qui a suivi nos, nos sessions de formation et qui, elle, s'investit dans le domaine de l'héraldique et qui peint de magnifiques blasons. Ça, c'est aussi un exemple à suivre. Exactement. Alors pareil, voilà, on vous mettra ça en, en description des, des liens à l'atelier d'Elysse. Euh, excellente, euh, excellente initiative euh, et en plus euh, elle vient de chez nous, donc euh, c'est encore, euh, voilà, encore illustré qu'Academia Christiana est capable de, de redonner ce, ce, ce sens à des jeunes. Voilà, je pense qu'on a, on a fait pas mal le tour un peu de ces questions-là, euh, peut-être une dernière, des éléments, éventuellement euh, clare a une dernière chose à dire euh, avant de, de nous quitter. Eh bien, euh, le troisième tour des élections présidentielles euh, arrive au mois de juin. Donc, euh, sans, non plus, euh, sans non plus mettre trop d'espoir dedans, il y a encore euh, une, petite, euh, une petite voie d'espérance euh, qui s'offre à nous. Et... Mais il faudra rebondir après les élections législatives, euh, ne, pas, euh, ne pas se décourager si, si l'issue du scrutin nous est défavorable. Et euh, toujours garder espoir euh, voilà, au liquor. Tout à fait, euh, voilà, je pense qu'il faut euh, à la fois voilà, œuvrer un peu comme des artisans de paix, euh, essayer de voilà, participer un peu à la fin des querelles de Chapelle, à, à une unité malgré, euh, malgré plein de petites divisions qu'on peut avoir mais qui sont quand même vraiment euh, peu signifiantes par rapport aux gros enjeux euh, qui sont face à nous. Euh, voilà, J'invite un peu tous nos, nos, nos auditeurs euh, à, à lire les ouvrages qu'on a recommandés dans, dans cette vidéo, acheter euh, les deux derniers livres qui sont sortis euh, sur la boutique d'Académie Christiana, Pourquoi l'Alvarium, euh, de Jean-Eude Gana, euh, qui justement euh, donne un, un, un excellent modèle euh, d'action culturelle euh, et métapolitique euh, dans, dans, dans son livre, qui raconte vraiment l'aventure de l'Alvarium. Le programme politique d'Académie Christiana, qui donne un peu des perspectives, des, des, des objectifs à, à, à essayer de, de, de, de défendre euh, en politique, des choses qu'on peut essayer de, de promouvoir euh, dans notre vision du monde, et des mesures très concrètes. Et puis euh, voilà, je, je vous appelle et je vous invite encore à, à nous soutenir. On a besoin vraiment de, de vos dons, euh, on a besoin euh, de votre soutien. Parlez euh, d'Academia Christiana autour de vous, euh, partagez cette vidéo, euh, aimez-la, euh, faites connaître euh, notre travail. Et puis euh, pour les plus jeunes d'entre vous, je vous donne rendez-vous évidemment à la grande Université d'été d'Academia Christiana qui se tient du 18 au 22 août dans les Pays de Loire. Il reste encore quelques places, alors ne tardez pas à vous inscrire. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci et merci beaucoup Claire et Manel. À bientôt.